motoir le dios non mais quand un un moto d'un cane avec un cane clé 12 clé avec à cane avec un 12 ans. à cane 12 ans. Crétez-vous à Pipe, eh Non, crétez-vous à à ce que 12 à Pipe, le à Pipe, dérochaut, dérochaut, les hommes. Crétez-vous Le fille le fils fille. un moteur. Il un Il Il un un Il y a Il y a moto Il Il a Pas là comment ça il n'est pas là ma voiture encore dans ce détail il n'est pas là hey, madame chaque fois si vous êtes venu là c'est un minolouse mino louche. mais ton onore le chauffeur dit mais oui mais tu veux que je souris je vous ai payé pendant trois mois et ma voiture encore dans ce détail tu veux que je souris hey, Alors hey, que hey, hey, j'ai hey, payé et nos d'accords l'oyen diya quand tu es à ce moment et nos d'accords l'oyen quand tu es ta tu bon. oses me parler de cette manière -là? Non, Non! Eh, a tassone, y a eh, dans le stationnaire. Et as dis-tu? A... Ça, ce n'est pas, pas mon problème. Ma voiture, ma est ici depuis trois mois. Tu as Tu voir où tu es là. Y quand tu as tu menizu, wa. Eh, si, 3 mois, moi, tu, là, tu et, à ton patron, si je viens quand ici, et que je ne suis pas satisfaite, vous aurez affaire à moi. Mais, quoi, tu es malade. Quand je parle, tu ne pas. Et je n'ai pas Tout ce que j'ai dit là, rien n'est entré dans tes dans oreilles. ça. ce n'est pas ton problème. Dis-le juste de faire, mon, de, de faire mon travail. Ok. Et s'il ne peut pas le faire, si je viens ici si, de me donner mon argent pour que je puisse aller me satisfaire ailleurs. Ça veut dire quoi ça? D'accord. Tu as bien dit que c'est pas mon problème. Tu que Tu as bien dit que ce n'est pas mon problème. Hey, c'est vrai, c'est pas mon problème. Oh, si tu viens, bon fié, ma fille, de, de mieux. Mais là, on au 25e, même là, il y a deux mecs. Il y a un Le chef garagiste Bonjour. Bonjour, Le chef garagiste Vous êtes bon Merci, merci. merci. Ah. Et le chef garagiste il est là Non, il est pas là. Ah bon Je oui. peux prendre son numéro pour la Son numéro ne marche pas. Ça ne marche pas. Non. Sinon on voulait lui commander du travail. Hein. Eh. Ouais. On voulait ah. lui commander. Son Sans patates déchargé. C'est à cause de ça. Sinon nous avons une entreprise de location de véhicules quoi. Hein. Eh. Oui, Voyons, on veut lui commander au moins 15 véhicules à réparer aujourd'hui. Eh, eh, eh, explique moi ça bien. Je dis quinze véhicules. Bien. Attends, tu te fous de ma gueule là Non, c'est pas ça. Excuse-moi. C'est un plaisantin celui-là. Alors donc non, non donc oui, elle a zéro trop loin alors a du tout oui. Nos fils n'agitent pas, ah non, nos fils n'agitent, elle m'a zéro alors on a du tout oui. Écoute, ce que moi je veux, c'est parce que nous avons un mécanicien voleur. Il ne fait que changer nos batteries. C'est l'une des raisons pour laquelle on a besoin. Ah ici, il n'y a pas ça. Ici, il n'y a pas ça. Monsieur non, il n'y a pas de changer de batterie, changer des pruniers. Excusez-moi. Oh. Eh, ici il n'y a pas ça. Ici on travaille bien votre véhicule des hommes. Oui, vous ne sommes pas oui, des. Je suis là, je suis là, monsieur. Bonjour monsieur. Ah m'appelle Bonjour. Je m'appelle Thibaut. Vous êtes là. Oui. Bon oui bon est là bon bonjour, monsieur. C'est C'est le patron, ça. Ah, OK. C'est à lui que j'ai remis mon argent depuis trois mois. Oui, c'est lui. On va tout. Eh bon, monsieur. Oui, bonjour monsieur. Regardez votre invitation. Oui, Regardez-moi ici. Oui. Et vous la connaissez, non? Oui, C'est moi, son un... mari. On est d'accord? Oui. Aisez-moi trois minutes, ça fait plus de trois mois déjà. Adam est dans le moteur. Elle t'a remis 400 000. Aïe, ah, 400 000. tu plus mois 400 000, trop pas chercher ça. Maintenant, oui, oui. oui, je vais vous en je vais me satisfaire. je vais vous Non, non, ça. Mais, monsieur, va faire. Madame, ah, ah, bon. donc c'est pas vous la voiture. Hey. Donc c'est pas vous la voiture. Très Arrêtez bien. de vous marier. Non c'est bon. On, eh, on, va, quoi, là, on va finir ça. On va finir ça. Le tôt. comme sérieux. On va finir ça. Lo comme sérieux. Que ça soit quoi, quoi apporter pour lui. Non tôt. non monsieur, le problème est que bien que mon patron ait son moteur, on a un moteur. Il y a pas de problème. On a un moteur. Il y a pas de problème. On a un Bien sûr mon. Mais il y Mais le problème est que le problème est que patron, c'est vous-même. Ah. Ah. Vous laisser... vous vous vous appeler les autres. Non, non attends. Je veux mon agent Madame, je veux mon agent Madame, Madame, calme-toi. Patron, il y a eh bon, me bo ton eh, Mais y a un yeah, e we, so ah, Tu Tu Je ne suis pas parti. toi, chaque fois c'est comme et tu ne veux pas m'écouter asone wa asone wa asone wa asone wa asone wa asone wa asone wa asone à asone ou le patron, mais, vous nous non en même temps vous, Monsieur Calmez vous, problème d'état entendez Monsieur Tannu, a patron, Monsieur le samedi matin hey, ah ah Monsieur ah Mais la voiture a ouais. Je vais, ah ah ah ah ah ah ah Monsieur ah ah Et tu pas Aïe, mais laisse quoi non, un conseil, mais quest un